Salut les boys, c'est Winman. content de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va ouvrir cadeau d'un abonné. Euh, J'ai mon couteau. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est euh, un abonné qui s'appelle FARDOCHE. FARDOCHE. On passe partout, hein? L'émission pour enfants. Alright. Merci, merci. Ça sent le cannabis? Hey, dans des pots plastiques, mon gars. Deux, deux, deux variétés: Blueberry et Bruce Banner. Tu ne m'as pas laissé le message Alright. Bruce Banner, hey, je le rouvre tout de suite, puis on essaie ça. Ok, attends une minute, je m'installe. Je m'installe. Euh, on essaie quoi On essaie-tu Bruce Banner On va essayer Bruce Banner. Alright. Merci vraiment, hey, même le contenant de plastique. Il ressemble au cannabis, euh, visuellement, là. Oh! C'est... Euh, il y a de la résine, ça colle. C'est résineux, ça colle. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent un peu, euh, un peu fruité, hein? Mais là, quel fruit, c'est dur à dire. Ça sent bon? Ça sent peut-être une petite affaire terreux. Non, non, attends. Une Ça sent bon. Je sais pas. Euh, Bruce Banner, je pense que c'est quand même assez populaire. On va aller voir sur euh, Leafly. Euh, je sais pas si c'est Leafly ou Leafly. Il me demande encore ma provenance. Pourtant. Euh, des fois, ils me disent directement que je suis de Montréal. Bon, ça a fonctionné. J'ai mis Canada. Puis ça a fonctionné. Alright, Bruce Banner, on va voir ça. Bruce. Banner. Il y a Bruce Banner, puis Bruce Banner numéro 3. On va prendre le Bruce Banner régulier. Alright, alright. un hybride, selon Wikipédia. Donc, donc, donc... Je chercher le petit texte. Euh... Bruce Banner, ça a rapport avec euh, l'incroyable Hulk. Ça ne même pas. Man. Mais là, ils ne me disent pas vraiment. Ah, ok, ok. Ça euh... en anglais. Là. This green monster uh, also add hidden strain and feature. Dance snog. Cocotte dense, c'est dense à l'autre, cas Il dit, c'est uh, citronné, poivré, herbal. Ok, yeah. je te fais un peu. Hey, uh, Grosse cocotte, hein. Merci beaucoup pour uh, la quantité. Hey, je suis curieux de, de sentir le blueberry. Je sais pas, ils sont.. Euh... Le blues banner, il y a plus de tricônes. Le blues banner, il est vraiment. Euh... Il a beaucoup, beaucoup plus de tricônes. définitivement. Alright. Ça sent euh, comme le blueberry un petit peu, là, que j'avais goûté euh, de l'Ontario, Ontario Cannabis Store. Ok, on y voit que le Bruce Banner... Je ne sais pas si c'est le séchage qui donne ce petit look-là. Il me fait penser au cheese euh, du Gros Show, le Gros Show. Un autre abonné qui m'avait fait donner du cannabis, qui m'avait donné du cannabis. Et puis, je pense que l'abonné qui vient me donner ça ici, je pense que c'est lui qui le fait pousser aussi. Donc, il y a une similitude euh, dans le look de la cocotte. Comme exemple, là, je pense que c'était euh, le cheese. Bon, comment qu'on installe ça? Bon. Alright, excellent. Je vais griner ça. Mon bout de carton. Merci. Merci. L'autre aussi, c'est une belle quantité. On va y aller avec le papier euh, élément à base de riz. Je me demande comment ils font ça. Bon on va voir sur internet. T'as raison. Ben, allez voir sur internet. Là, je vais prendre le bon grinder, hein? encore une fois, le grinder pour ne pas mélanger que les résidus. Les résidus de d'autres cannabis, avec ce grinder-là, il y a d'autres compartiments. Il reste un petit peu de cannabis des autres fois. Bruce Banner, un hybride. Ils disent euh, « Dark Horse Genetic ». Bread is this strange. Je pense que Dark Horse génétique, ça doit être une compagnie de, de seeds. Ah, ça sent plus fort quand qu on le. Ah, ça sent. Ça sent bon. Ça me fait penser à un cannabis à SQDC. Ça sent vraiment bon, man. Vraiment bon. Euh... Ça me fait penser peut-être au Pineapple Express. C'est fruité, ça. Ça sent bon, man. Ça sent bon, man. Hein? Par rapport comme le OG Kush, là, ça n'a rien à voir. Pourtant, ils disent que Dark Horse génétique, ils ont fait un croisement avec le OG Kush puis le Strawberry Diesel. D'après moi, il euh, y a plus de Strawberry Diesel là-dedans que de OG Kush. Il n'y a pas d'OG Kush là-dedans, Non, tu sais quoi? Je pense qu'il n'y a pas de OG couche là-dedans. J'en suis presque convaincu. Je vous adore. Merci pour les commentaires des derniers jours par rapport à la vidéo 178. Par rapport à les vidéos supprimées, qui sont euh, qui sont retirées par YouTube, puis là, moi, il faudrait que je les, je les accepte tous. Là, j'en avais une 130, 140. Je peux pas euh, toujours faire ces choses-là. Merci. Blues Banner. Je vais recommencer les Winman rencontres. Euh, pour les nouveaux abonnés, là, euh, allez voir mes débuts de vidéo. Euh, dans mes premières vidéos, je faisais des Winman rencontres. Je rencontre des gens. Je pose un peu des questions euh, par rapport au cannabis. Euh, le varié, leur variété, variété préférée. Euh, ce qu'ils pensent de la légalisation. Euh, ce qu'ils pensent de la SQDC. Les améliorations, les suggestions. vous êtes intéressé, allez sur mon Instagram Weed oui, Indicomand Parlez-moi en privé Puis la façon que ça va fonctionner euh, On va se donner des rendez-vous à la SQDC <coughs> Et puis si vous ne vous pointez pas bon, Au moins, euh, je vais pouvoir m'acheter un petit 3.5 Puis euh, peut-être rencontrer une personne ou deux Puis leur serrer la main Parce que j'ai trop de rendez-vous qui ont été euh, annulés Et puis... Euh, trop de, de... une fois il y avait... Euh, je me suis fait niaiser finalement <coughs> écoute le goût de ça, <coughs> je trouve que c'est un petit peu fruité Là, ils disent que c'est un rapport avec le strawberry diesel on va y aller avec euh, une petite touche de fraises. Avec... Je peux pas te dire fraises, hein, mais ça, ça doit être ça. C'est goût fruité. Je vais te dire citronné, mais... c'est pas euh, boisé, c'est pas épicé. En les, en, les, en les éliminant comme ça, ben peut-être herbal Herbal, fruité. Très bon ton Bruce Banner, man. Moi j'aime le goût. J'aime le goût. Si tu veux, je critique un peu. Le, le look. Le look il est comme euh... Il est comme le cheese de l'autre. Je sais pas si c'est séchage ou. À la loupe, on voit très bien les tricons. Peut-être un petit peu de feuilles si on veut châler des, des petits sugar leaves, Mais c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Euh, J'ai rien à dire sur ton blues Banner, man. Goman, l'humidité excellente. Euh, vraiment bien. Vraiment très bien euh, ton blues Banner. Vraiment. Vraiment. Moi, je le fume, là... Euh, j'ai plus l'impression qu'il est plus satisfa. Euh, J'ai pas le goût du OG Cush. Donc je mets tout ça sur le Strawberry Diesel. Ça, c'est la combinaison des deux. Selon Wikipédia. Là, je pense que c'est Dark Horse Genetics qui font ça. Allez voir ça, s'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires là, si c'est ça. Du Bruce Banner. La combinaison du OG Cush et du Strawberry Diesel. Donc euh, c'est pas mal ça. J'ai fait le tour. Donne-moi un pouce, s'il te plaît. Abonne-toi. Et comme d'habitude, va en sur mon oui d'indicomène. Je trouve qu'il réveille un peu. Euh, justement, le petit côté sativa. Humidité, 10 sur 10. Euh, saveur, euh, les arômes, je peux pas vraiment donner une note là-dessus. Mais quand même, euh, un bon goût, c je ne peux pas donner une note de, de, de 8 sur 10 pour le goût. Parce qu'il y en a, les goûts, c'est différent. Tu comprends-tu euh, comment je peux te dire ça, la résineux, encore une fois, c'est selon la, la variété, je crois. Hein? Euh, un M39, ça ne sera jamais résineux. Que tu fasses ce que c'est, si tu veux, du M39, c'est pas résineux, tu comprends tu Le look, écoute, euh, c'est moins beau, mais je pense que c'est à cause, je sais pas, pourquoi. Mais tu le vois que ça vient pas de la SQDC, au look. Je ne sais pas si les petits poils bruns qui sont euh, trop... Euh... Mais Il euh... est pas fort pour la gorge, ça brûle pas dans la bouche, donc euh, tu as bien rincé les racines. Il y a aucun problème là-dessus, 10 sur 10 pour cette catégorie-là. De toute façon, cette catégorie-là, pour l'affaire de rinçage, mais ça passe ou ça passe pas, c'est sûr que tu as 10 sur 10, ou bien que tu as, euh, as, as 2 sur 10, tu comprends-tu? Tu peux pas dire « Ah, oh, ça goûte un peu euh, l'engrais. » All right, c'est mon opinion, les boys, vous savez très bien. Puis à la base de tout, n'oubliez pas que Man, c'est vraiment entertainment, ok les boys? Mais merci vraiment pour le Bruce Banner, euh, l'engrais, il n'y a pas ça, euh, le look, euh, yeah, je peux pas faire mieux, euh, brise-noeux, tricôme, euh, je suis fier de toi, je suis fier de toi. Alright, ciao les boys.